Salut à tous et bienvenue dans le sud de la France, à Marseille. Ici, il faut se lever tôt car la pétanque n'attend pas dans les calanques. En ce moment, c'est le printemps, il fait 15 degrés, alors rien de tel pour consacrer une journée à la pétanque. Je vous emmène donc dans un coin paradisiaque où la mer s'est invitée à notre partie. En plus, il est l'heure pour ma part de rencontrer Gaëtan, un professionnel de la pétanque. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu Alors moi je voulais quand même savoir d'où te vient cette passion pour la pétanque Pourquoi la pétanque Beaucoup de choses. Tout d'abord ce que j'aime bien à la pétanque c'est qu'il euh, faut être concentré, il ouais. faut de la précision et euh, j'aime bien aussi cet aspect euh, stratégique. Tu sais, à chaque partie, chaque partie est différente et l'aspect convivial aussi. Les règles de la pétanque c'est quoi bah, Écoute c'est simple, il faut juste mettre sa boule le plus près du cochonnet. Pas seulement ça, il faut un terrain. Bien sûr tu peux jouer sur un parking au camping, mais l'idéal c'est de jouer sur un boule boulot. Bah écoute justement, alors on est deux, comment ça se passe À partir de deux joueurs. Alors là on va jouer en tête à tête. Ouais. C'est à trois boules. Ouais. Voilà. On peut jouer aussi en doublette, où là c'est en deux contre deux, toujours à trois boules. Et tu peux jouer aussi en triplette, où là c'est trois contre trois, mais par contre c'est à deux boules. Bon alors Gaëtan, ça y est, c'est le moment de jouer. Je trace as un cercle ouais, que tu as dessiné donc. Voilà un diamètre d'à peu près 50 cm. Ouais, allez, vas-y. Donc je lance le cochonnet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le lancer entre 6 et 10 mètres. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est à noter. <rire> bon, alors je vais tenter une roulade. Et bien dans le cercle. Et dans le cercle. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe si je dépasse le cercle C'est annulé. C'est annulé. Ouais. Bon, on va éviter ça. Donc là, maintenant, ça va être à moi de jouer. pour passer ta boule. Ok. C'est à l'équipe adverse de passer la boule. Wow. Voilà, donc là comme tu peux voir, j'ai repris le point, ça va être à toi de jouer. Gaëtan, je te propose qu'on aille voir les points. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Alors Explique-nous tout ça. Bah, écoute, comme tu peux voir, là, c'est mes boules. J'ai trois points. Voilà, c'est les lisses. Ça vois, c'est mais t'es quand même assez éloigné, hein Écoute, je démarre, je démarre, mais je vais y arriver, crois moi ouais. De toute façon, c'est pas fini. Hein. Pourquoi Bah, faut arriver jusqu'à 13. Ah bon Et après 13, ça y est Et on a gagné. Et après, c'est fini. Donc ça là, date. voilà. Mais là, on va recommencer une main. Et voilà une partie qui s'achève. Merci Gaëtan, 13 à 2. C'est quand même pas mal comme score. C'est pas mal. Oui pas mal. Eh bien je te remercie en tout cas pour tes conseils. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon.